Et le, le, dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode pour euh, faire des vidéos, et ce peut être des vidéos YouTube euh, ou Facebook comme on le fait actuellement, ou des vidéos de formation, euh, et faire ces vidéos sans rien oublier, avec peu d'hésitation, et surtout, surtout ce qui importe surtout quand on est au début, c'est de le faire de manière efficiente, de le faire en un moins de temps possible. Parce que, quand vous êtes débutant, si vous commencez à vous éparpiller, à rentrer dans le détail, à faire en sorte que tout soit parfait, à éliminer, éliminer tous les, euh, toutes les hésitations, vous n'allez jamais avancer parce que vous allez vous comporter comme un artiste, comme un académique, un académicien ou je sais pas, quelqu'un, un élève, quoi, un étudiant. Vous n'allez pas vous comporter comme un entrepreneur. L'entrepreneur, lui, il avance. Okay. Il avance et il cherche le moyen d'utiliser au mieux ses ressources en temps, en énergie pour atteindre un résultat. Il va penser résultat. Et ça, j'aimerais vraiment que vous le compreniez tout de suite dès le départ. C'est-à-dire que si vous ne recherchez pas le résultat, si vous ne cherchez pas l'efficacité, vous allez tomber dans le perfectionnisme. Vous allez dire, ok, s'il faut que je prenne 20 heures pour faire une vidéo, bah, je vais prendre 20 heures pour faire une vidéo jusqu'à qu'elle soit bien. Non, l'entrepreneur il dit, ok, j'ai 15 heures. Pour sortir une formation, d'accord, je déroule. Si je fais euh, 10 vidéos dans cette formation, il faut que chaque vidéo me prenne moins d'une heure, parce qu'après il y a le, euh, le montage, la communication, la mise en ligne, tout ça. Vous voyez comment réfléchir à un entrepreneur Voilà. Ceci étant dit, je vais vous donner mon astuce, ma méthode pour créer des vidéos en trois euh, en trois points. Voilà. Euh, J'ai entre mes mains là, un post-it et en fait, juste en préparation à cette vidéo, très rapidement, je me suis dit euh, comment devenir végétal, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout, okay du coup, bah, la méthode c'est de tout diviser en trois points, j'ai mis trois, ob trois euh, pistes, j'ai écrit là petit à petit, augmenter légumes, nourrir mentalement, d'accord, et donc je sais à quoi ça correspond et puis je peux vous le sortir maintenant, je peux même coller ça près de mon appareil photo, de ma caméra, avec un post-it qui colle, voilà. J'ai pas peur des petites hésitations, tout ça, on n'est pas à la télé, on n'est pas au cinéma, c'est pas grave, on recommence s'il le faut ou on garde. L'idée c'est de garder ça naturel, euh, d'être enthousiaste, ok Et donc voilà, j'ai mes trois points et je vais vous les débiter. Et en fait, comme il n'y a que trois points, c'est assez facile à retenir et après c'est un peu d'improvisation, forcément. Si vous êtes plus avancé, vous pouvez écrire un petit peu, mais je vous recommande plus de faire des points et de faire des mind maps. Comme ça, vous arrivez, vous avez une idée de ce que vous faites et après, vous improvisez. Parce que si vous apprenez par cœur, vous allez devoir faire euh, mettre un prompteur. Et dès que vous manquez une phrase, qu'est-ce qui va se passer Vous allez chercher à tout recommencer. Juste avant de démarrer l'exemple, j'aimerais vous dire un autre truc. C'est que vous êtes formateur. Vous n'êtes pas une encyclopédie. Vous ne cherchez pas à être exhaustif. Vous êtes certainement en train d'aider des débutants à passer une étape. Et le débutant, il n'a pas besoin de tout, tout, tout, tout, tout savoir dès le début. Ce n'est pas l'exhaustivité qu'il qu va falloir chercher, mais plus euh, donner la première impulsion avec du contenu évidemment et donner envie à l'élève de continuer. Ok, je vous fais les trois points maintenant. Donc, j'ai mis petit… Ok, très bien. Admettons que je fasse la vidéo et c'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment euh, devenir végétarien en trois points tout d'abord, il faut accepter d'y aller petit à petit. Si toute votre vie vous avez mangé de la viande, ça va être compliqué du jour au lendemain d'arrêter euh, complètement. Donc, soyez patient avec vous-même, fixez un objectif. Par exemple, dans, sur un mois, dans un mois, vous devenez végétarien. Donc, comment vous pouvez diminuer petit à petit Ça fera moins peur, ce sera moins choquant, moins traumatisant et vous n'abandonnerez pas. Alors que si vous devez tout arrêter d'un coup, le, le risque d'abandon est grave. Et, et très élevé. Deuxième point, c'est euh, d'augmenter le, euh, le volume de légumes que vous mangez. D'accord Parce que l'idée, c'est que quand vous allez manger moins de protéines, vous allez avoir plus faim et du coup, euh, pour caler ça, il va falloir manger plus de fibres. Donc, manger plus de légumes. Troisième point, euh, bah, c'est aussi de vous nourrir mentalement, de vous convaincre mentalement, parce que tout se passe au niveau de la tête. Il faut que mentalement, vous soyez convaincu que ce que vous faites, c'est un bon choix écologique et de santé, par exemple. Si vous regardez régulièrement des reportages, vous lisez des livres, vous fréquentez des gens, des végétariens qui vous encouragent dans ce sens, l'acte de ne moins manger de viande sera beaucoup plus facile à faire parce que mentalement, vous êtes convaincu de ça et donc, il va falloir nourrir mentalement notre cerveau de données qui nous aident à accepter notre choix. C'était Lingen, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, vous avez vu comment j'ai fait Vous avez vu qu'à un moment donné, j'ai lu mon anti-sèche discrètement C'est pas grave. Et puis, même si quelqu'un le voit, j'ai vu. Est-ce vraiment si grave que ça Vraiment, est-ce que vous êtes déçus parce que j'ai jeté un petit coup d'œil Vous pouvez même l'assumer. Hein. c'est Bonjour, aujourd'hui, j'ai trois points à vous partager et je vais vous les partager. Vous prenez, voilà, et vous pouvez même lire. Donc, premièrement, un, deuxièmement, un, un Troisièmement, un, ok Parfois, on a cette impression de devoir être tout parfait, tout clean. Pourquoi Parce qu'on regarde la télé. Parce que sur YouTube, on regarde les vidéos les mieux classées. Donc, c'est forcément euh, des chaînes, euh, les meilleures chaînes que vous allez regarder vont vous donner une impression que tout est parfait, tout n'est pas parfait. Allez voir les premières vidéos de ces chaînes-là. Et si je vous donne, si vous voulez une dernière astuce, ce que je vais vous recommander, c'est d'aller sur les chaînes que vous aimez, classer les vidéos par titre du plus anciens aux plus récents et vous allez voir que les premières vidéos de la plupart des youtubeurs sont vraiment la qualité est vraiment mauvaise et c'est normal pour tout le monde donc acceptez le maintenant si vraiment vous voulez progresser si vraiment vous voulez faire un truc pro ok je vais vous donner une piste c'est de participer au club toastmasters je vous mets le lien en description l'idée c'est que si vous voulez vraiment progresser si vous voulez vraiment Mieux parler en public, il bah, n'y a pas de secret. Il va falloir pratiquer, mais avoir un peu de théorie. Et la théorie, je l'ai eue dans les clubs Toastmasters. Je vous laisse découvrir. Il y en a certainement un proche de chez vous. J'ai fait ça pendant plus d'un an et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. À très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Abonnez-vous, likez, commentez.